dun <laughs> dun <laughs> hey. On va du mot. Hop là. Toi aussi, tu détestes ta vie. pa, ah, c'est horrible. Il quand même là, ouais. Attention. Zibium, Zibium, Zibium, Zibium. Mais pour le league d'Emmanuel Vakan, c'est vrai. <rire> Et oh. Voilà. Et tu n'as pas le dada où tu l'avais et du coup ça n'a servi à rien. Oh, ok. Je vais attendre quelques secondes pour que Fascination soit réactive. Hop là, réactivé. C'est parti. Mon... Euh... Aïe. Ok. Pour l'oreille. Elles sont tous, hein. Ça ce que j'ai découvert. Oh tous les trois vous êtes là Vous êtes en statue avec couvert. Ah mais vous êtes tous en train de vous cacher là-dedans en fait. Attention Suivant Suivant Suivant Suivant AH et j'en ai fait des placards, hein. Ok. Ah bon ça c'est pour le plaisir. Et je veux pas aller le tunnel. Hein. Juste Il juste pas, pas qu'à se présenter. Voilà. À un moment donné tu me respecteras, tu sais quoi Oh c'est rien mon gars. Bon ok ok. C'était en face. Ok. Voilà. Oh bon il quelqu'un qui est derrière, donc j'ai fascination. Je vais le garder sur mon épaule vu qu'il ne s'agit pas. Je vais attendre de, de voir qu'il y ait quelqu'un dans l'environ. Pour me le poser sur un... Sur un crochet. Une fois que j'ai vu quelqu'un, je vais activer fascination. Ça, les gens seront découverts. Mais celui-là, parce que je joue jamais avec celui-là. Parce que trop mince. Hein Je vois. Oh Oh les trois qui sont. Ah, oh, ça va être bon ça. Attention. Fascination. Ah, j'ai plus du tout la. De palette en plus. Et de deux, voilà. et tout ça à cause d'un gars, à cause d'un seul qui s'est pas qui s'est pas débattu à cause d'un seul un seul qui m'a permis justement de faire ça Et il est passé en hein. p nul attention Attention Nous avons le dernier qui comment un truc Ah ça a fait sauter Tout <rire> Ça a fait sauter toute la game. Ah, ah. ah. ah c'était pour moi. Il se Non, faut pas. Faut pas accusé. Hein. Ah. <rire> Une seule chose. Hein. Une seule chose. Ah ah ah Ah j'en peux plus. Ah, je, franchement, hein, cette game. Ah oh, là, là. Oh, là là. Ah là là. Ah le pire. Oh le dernier en plus. Quelqu'un souvient ou est le dernier ou pas 페리판. <웃음> <점심> 아. 감사합니다. Voilà.